Bon, je me lance, j'ai décidé de poursuivre le commerçant à la Cour des petites créances. J'ai le droit parce que ma poursuite est de moins de 15 000 C'est vraiment le tribunal le plus accessible. Euh, tout est plus simple que dans les autres tribunaux parce que j'ai pas de besoin d'un avocat pour me représenter. Donc ça va me coûter vraiment moins cher. Pour euh, m'informer, je suis aller voir sur le site d'Éducaloi. En fait, c'est un organisme qui nous informe sur nos droits et obligations euh, dans des mots compréhensibles pour tout le monde. Donc, sur les sites, j'ai vu tout un dossier qui parlait des petites créances. J'ai même pu voir une vidéo super intéressante, puis j'ai appris qu'il y a un service de médiation à la Cour des petites créances. En fait, ce service-là, il permet d'avoir un spécialiste gratuitement qui va pouvoir m'aider à négocier avec le commerçant pour avoir une entente sans nécessairement passer par un procès. Je trouvais ça vraiment intéressant, alors j'ai envoyé mon dossier, sauf que ça a pris vraiment du temps avant que j'aie des nouvelles. Genre 7 mois. Mais ça a valu la peine parce que j'ai réussi à avoir la moitié de l'argent que je voulais.